Ça a forcément à voir avec la façon dont les autres vont te percevoir, d'emblée. Puisque ça touche à ton apparence. Enfin, ça, ça change beaucoup ta vie au niveau social, en fait. Parce que être perçu comme une fille ou être perçu comme un garçon, ça change beaucoup de choses, finalement.